La situation est là dans le pays d'Haïti. c'est à a un moun brè precaution. Mangeur abvolé ou pas qu'on mal ou pas qu'on femelle. Des machons peint en paco. Faveuels pour pays sans chapeau. En bas opération ou qu'en essentiel. Machon ben ça y est que somme avec pile panier peint au peuple haïtien. Gentil si proverbe créole la dit, en bas moumou, c'est deille. Et pourtant, en bas c'est katouche. Rale hm. les chez ou chita, fou ko zami et fou pa ou rentre la kayou, m'bral bon dossier ya, nan bon ti mamit. Bonjour, bonsoir tout le moun, ki janouye. Encore yon l'autre fois, m'abdi ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou, merci pour fidélité ou ak patience Merci parce que vous like, merci parce que abonné, merci parce que vous partagez vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sur la chaîne, là pas hésiter, activez la cloche notification pour ne pour pas rater aucune vidéo. Maringouin a volé ou pas qu'on ni mal ou pas qu'on ni femelle. C'est le moment pour mettre au souverain ou n'est pas de gagne qui passe devant pour sans pitié pour lui. Il est a un peuple haïtien. Oh, oh. Gros merveille fait par quoi Par quoi Qui trouvait lui entre Avni Christophe, ensemble avec Kafou Faye. Bon, il aime sa chapeau au prince toujours, tu comprends. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, qui gang qui pireisonne ça C'est gang qui si l'a pli. Des machins bien, bien sérieux peuple haïtiens, mais là je prends rien, yo, y a pas pain. Mais où qu'on est? Non pas au prince, toujours qu'on pratique dans après midi, moun ensemble avec panier pe, y a dans à diversité, y a pas de pain, à Et malgré l'insécurité, ils ont pas quête si malére, ac malerez. Dans l'idée pour que y'on capable de répondre ensemble avec besoin de famille, y'on yo toujours sorti. Mais, parmi de maler à maler à ça, y'on a boussé la vie, Peppa Isien, mauvais mouvéjé. Qui te m'explique ou. Machin pe yon ensemble avec pan y'on bien série Peppa Isien, comme étant donné, jou pour y'okin bou, m'ba kaché <laughs> ou te mette, couche, nan mitan, ou ap djou pa kouvré.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 ou quoi, c'est cause. Et papa, ici, moi, pas connais si que, ou fait max ça déjà, nan pays d'Haïti Des fois qu'on voit la police, a fait opération, gars gado gade, ou a machin bréa pas, c'est bien sérieux, malgré coup de balle a tirer Ou a tête ou question, mais, ça, moun, ça fait nan zone ça. Si la police a tiré ensemble avec bandit, ou supposé, chachon kote ou abrité ou. Et pas ça, ouais. Ouais, machin de bois, machin bien sérieux. Donc, bon, pas qu'être yo. yo, Qui dans sac malhonnête Je ne vais pas dire tout le malheur a son gaz, il s'est dans la ria. C'est la vie yo ap defan. Mais pas oublier, bandi yo tout, yo ont tout truc, papa ici. Et mais souvent, les marchands de bois, ça li gade Ils gardaient comme la police positionnelle. Là, puis devant, l'ire le les la elle dit, mais côté, moi, La police qu'on a fait opération, ou à a machin de l'eau, pas de gens qui ont bloqué l'eau. Est-ce que c'est la police qui a acheté de loa pendant la 11 la année, a de balle dans monde, Non. Ou de l'eau glacé, De l'eau gelé de l'eau? Aïe, moi-même, l'aime me pays à son pays spécial, ou doit penser ces blagues. Machin après le bois de l'eau carré, tandis que pas a un grand monde dans le bloc là. Et la police a bandit au cap coup de balle et a passé bien sérieux. Bois de l'eau Ou quoi c'est cause? Et, mesdames, mademoiselles et messieurs, l'autre bagaille pour qu'on encore. Des fois, la police a fait opération et pour de si a passé bien sérieux, la a poussé le bois pas de Chayelada, pas de Kine Madasara, pas de machine qui a déchargé dans le bloc. Là. La police a déchargé? Non. Eh bien, la pli pas dans le monde, sa yon, peuple haïtien, ça qui compte passer, c'est tout yon, c'est information yon a remasé pour porter Baye Bandia. Yon de yon a des mission qui très très très spéciales. ce n'est pas jouet non. Des fois, la police a fait opération. Ou un nègle avec bourette kan ni bien sèrie la p'mache t'ya C'est comme si rien n'était. Ou pas pas y kan sa souvent. <laughs> Pe pas y sien. Ou pas pas ça sèrie Et des fois ou regarde des bourette là c'est pas kan seulement la avec pokan Comme si en bas pou on senti gen bagay. C'est pas dossier qui piti. Machan fresco a passé se grep grep. Bouret fresco, page moun nan zon nan. C'est la police, c'est le journaliste qui a filmé, c'est le bandit qui a tiré coup de balle. Et pour dire bref fresco, qui est-ce qui a fresco, s'il vous plaît Ou pas le dîme, donc c'est pas... Donc, ou pas le dire, c'est non, c'est les gens qui pas de guet en courir. Comment fait tout le monde qui est à la répé, ou même pour juste pour être pour qu'il m'ait été pour avancer ou fait m'connu pas de gêta la gêp Donc, souvent, peuple haïtien, pli pas dans moun sa yo. Eh bien, sa ki konn passe, se tout est bandi yo ye. En tout cas, le la police a fait opération, ou bien l'armée dans l'autre pays, ou toujours, peuple haïtien y a dit, moun yo déplacé, moun ki nan zon nan goun, goun yo gong jayo peur, gong jayo caché koyo en kote. Mais des fois on regarde la police qui coup de balle ensemble avec bandits dans le pays d'Haïti, on a posé tête aux question. Est-ce que c'est tellement haïtien, habitué ensemble avec cartouche qui fait ou well, elle pas braiding gold. Ouais, l'eau. Bref, fresco. Ouais, wet wet wet. Wet wet wet, madame côté machine à décharger, je ne sais pas. Peuple haïtien dans diverses zones m'a fait on connaît citoyens des opération File manchete yo debak ring. bon benmèt ou gade aïe ay, ay, ay. est-ce qu'on ou machette a terre eh? et machette k ap file et brigade kap monte. <laughs> Fas face vek sem avec phénomène insécurité et eh? bien citoyen yo décidé yo papa bay bandi fait la dernière sou yo e mais peuple haïtien gade manchete femme ou garçon kounya la y a file manchete yo les porte-plébondies le attaqué, Mais les hommes, ils ont servi ensemble avec eux. En Mais l'important, tout, c'est que fassent une fille manchettes là pour que vous priez sur manchettes là. Quand vous passez les manchettes, ici, on a la priée. Mes infirmiers. Mes jours, non A ouvert nouvelles Des jours calés. Garde à gauche, garde à droite. À mm -hmm. gauche, à droite. On va prier ensemble avec eux. Oui, Amen. Seigneur, même manchettes, moi. Seigneur, même manchettes, moi. Bénis-moi, chet moi, Seigneur. Bénis-moi, chet moi, Seigneur. Où l'aima pas serva belle. L'aima pas serva belle. Quand on bandit. Quand on bandit. Qu'em voyel devant. Qu'em voyel devant. Qu'em voyel derrière. Qu'em voyel derrière. Voye N'importe qui em voyel. N'importe qui em voyel. Pour le couper viande. Pour le couper viande. Pour le couper zo. Pour le couper zo. Pour le gayer caca bandit. Alléluia, mes amis, redis parole ça encore. C'est extrêmement important. Journeau. C'est déjà calé. Garde à gauche, garde à droite. On va ensemble avec Seigneur, même manchette-moi. Seigneur, même chète, moi Béni manchette, mon Seigneur. Béni manchette, mon Seigneur. Le m'abserva avec. Le avec. Quand on bandit. Quand on bandit. Que me le devant. Que me le devant. Que me le derrière. N'importe me voyait. le derrière. N'importe le le zo. Pour le couper, zo. Pour le Pour couper, Pour pour le gagne, bonzi. Alléluia. Amen. Amen, amen, alléluia. Seigneur. Seigneur. Même achète, moi. Même achète, mou. Moubli j'ai gagné. Moubli j'ai gagné. Je zi te dit achète. Je zi te dim achète. Je zi te dim achète. Je zi Je Amen.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 Amen, amen, amen, amen, amen, ou met, alléluia, mon mm -hmm. et vous mettez chita. Amen. amen. Amen, amen, alléluia. Là, <laughs> ici, nous la prière. Donc, là, on fait file, là, pour prier. Hein? Faut que tu si pries ça, pour prier sous mon là, pour l'essayer, exercer pour y tout, mettre force dans pour y'a tout. Quitte ou tire mon chéte devant. Qui lit ou tire le Depuis, c'est souvent dit, c'est kakak pour gayer. A la trakak pour laver. Hey! oui à <laughs> la traka pou la avec Moi Montou merci parce que t'as suivi avec attention. Merci pour fidélité wak patience Moi pral ou papa bon parce que c'est lui même seul qui capable protéger ou ba la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde non pas Monsieur se Rendez-vous cassé et eh bien pita comme ça l'autre vidéo. Bisou bisou and love.